je suis triste. Pourquoi Bruce? Parce que c'est la fin, c'est la fin de l'année. Mais il ne faut pas être triste, tu vois Et si nous avons créé des liens des amitiés quand on va garder toutes nos vies On peut arrêter Je voulais ajouter maintenant qu'on est off, euh, que le... tout va bien sauf le président du comité. <rire> Vous avez fait taper ça par une, une secrétaire qui ne parlait pas le français Nous n'étons pas francophones à la base. Il y a bon. des choses un peu bizarres. <rire> ah. Je m'appelle. Voilà, <rire> voilà. Quand la générale euh... y à droite. Je m'appelle Ignacio. Non, Ignacio, non. Bonjour, tchou triste Oui ça se oui, je m'appelle Ignacio, je viens d'Argentine. La Deutsche, c'est quoi la Deutsche? Quand on dit Deutsche, on est heureux. Quand on dit Deutsche, on est content. Quand on dit Deutsche, on dit à mort. <rire>